Good morning, allez, il y a une étude aujourd'hui, le lounishmat, Abraham, Mordechai Benitzrak, Bethany, et Armand, Amram, Ben Sulika, ainsi que leurs refait à Abraham Ben-Sulika, et Léa Batelichava, et Torchacholisraël. Si vous souhaitez aussi l'aider à une prochaine étude, je vous invite la 5 minutes éternelle. Nous étions, mais c'est très giga, Gimel, Mishnah d'elle être va mer, batrauma, chez Bioudane, et Manimal Taharat, Yain Veshemen, Kolyamotashana, ou bishatagitot, de Abadim, à la trauma. Avoua, gitot, de Abadim, et חביץ שליאין לא לו יכבלנה ממנו אבל מניחה לגתבא ויום אמר לו יפרשתי לתחר רביית קודש נהמן כדי ינו אחדש מן המדומעות נאמנים עליהם בשעת הגטות והבדים וכדם לגיטות 70 יום dans les trois premières Mishnayot on a parlé on a comparé les lois de pureté et impureté de ce qui est קודש face à ce qui est תומא Kodesh, c'est les corbanotes qui sont consommés à Yerushalayim, pas que par les ouais, le Kohanim, ouais, celui qui a à la a le droit de manger la viande, lui et toute sa famille, ou tous ses invités, durant, dans toutes les villes d'Herushalaïm. Donc, pour pouvoir manger à Yerushalayim, manger il faut des fourchettes, il faut des ustensiles, il faut les faire cuire, il faut mélanger dedans toutes sortes d'épices et d'aliments. Ça requiert donc plusieurs lois qui vont nous confronter à des lois de pureté et d'impureté. Ça c'est d'une part pour le Kodesh. Tourma, c'est qui est consommé que par le Kohanim. Dans les trois Mishnah on a montré sur quoi, hein, onze points sur lesquels on était plus strict, rigoureux, dans les lois du, de la consommation de Kodesh, de Korbanot, plus que les lois de consommation de tourma. À présent, dans notre Mishnah, on va faire le contraire. On va parler de Khomer Baturma, en quoi la Turma, elle est plus stricte, la consommation de, de, de, de, de, de la tourma va requérir des lois beaucoup plus rigoureuses que la consommation du Kodesh. Ouais, c'est un petit peu étonnant d'ailleurs, parce que ce qui est Kodesh, c'est encore plus Kadosh, c'est encore plus sain, c'est les corbanotes. Et malgré tout, sur certains points, on va être plus marqué dans la trauma que dans le Kodesh. Comme quoi, par exemple, c'est toujours lié au principe que je vous avais évoqué en fait. Et au contraire, tout va tourner que autour de ça, justement, que je vous avais dit que la complexité, en fait, le Kodesh, c'est vrai qu'il est, d'une part, il est plus Kadosh. Mais il y a aussi un autre problème avec les le, le, le, le, le, le corbanotes, c'est que les corbanotes, surtout pendant la période de fête, les gens a de partout pour apporter des corbanotes. Même les gens les plus simples, qui ne sont pas tellement versés en Torah et en pratique des mises autres comme il faut, ils viennent aussi en Chalem, et ils apportent aussi des corbanotes. Et on ne peut pas commencer à dire, lui, il ne va pas pouvoir emprunter une fourchette et un couteau de l'autre, c'est presque pas réalisable. Donc du coup, du coup, alors, dans les premières Yot, les trois premières Mishnahot, on avait vu sur beaucoup de points, ont, ont imposé beaucoup plus de mesures de sécurité dans le Kodesh que dans la Trouma. Mais là, maintenant, on va se retrouver dans une situation, dans le, dans le cas contraire. Bon, malgré tout, finalement, il s'avère que le Kodesh, il est moins rigoureux que la Trouma, en l'occurrence, on commence tout de suite. Romer, va Trouma, tout tourne autour du même point, c'est une Mishnah relativement longue, il y a plusieurs cas de figure, mais c'est tout autour, autour du même principe, qui est en fait la consommation du vin ou de l'huile, de la trauma ou du Kodesh. Et la Mishnah me dit comme ça. La en cela, la trauma, elle est plus grave que quoi Chebi Yehuda, en terre de Yehuda, en Judée, les, les, même les gens simples sont crus, crédibles, on les croit qu'ils ont veillé à, à, veiller à la pureté du vin et de l'huile et durant toute l'année, tandis que et au moment des des vendanges, au moment où on fait, des, on fait le vin, où on fait le vin et l'huile, af à la trauma, ils sont même crus pour la trauma. Soit, en fait, on a une année 365 jours, il y a une période dans l'année où on, on, on fait on ne sais pas comment dire on on, on, on en le vin c'est le chat à Gitot et à mais aussi c'est le moment où on met en tonneau l'huile. D'accord Il y a, durant cette période, d'accord Ça dure, je ne sais pas, on verra, je pense que c'est comme le cas, ce qui va y avoir à la fin de la une histoire de 70 jours à peu près, où ça, qui, qui sont donnés. Et tout le reste de l'année, un Hamaharetz, un, un simplet de n'importe quelle ville d'Israël, qui n'est pas tellement versé en Torah, on ne peut pas consommer facilement, on ne peut pas consommer en fait sa trauma durant toute l'année, sauf pendant la période où on va faire le vin. Pour quelle raison Parce qu'en fait, au moment de faire le vin, de, de le faire, plus précisément, château, c'est vous savez, le vin, on le piétine dans un, j'ai pas les mots, dans un gâte, et en hébreu, et dans le gâteau on le piétine, et puis après on le.. Il faut le laisser, je crois, fermenter, puis après on le laisse couler et il va, il va arriver dans le, au début il est dans le pressoir, c'est le gâte, et après on va le laisser couler, il va être là-bas réceptionné, et puis après il va, je ne sais pas exactement le procédé, mais après jusqu'à qu'on va le mettre, en, on va le laisser ensuite se reposer, plus fermenter, fermenter l'écume les, les et tout ça, et puis après on va le mettre en fumée. Ça c'est la période des guitotes. La même chose avec Abbadim, le bad, Betabad, c'est le, le pressoir de l'huile cette fois-ci. Pendant cette période de l'année, alors même les gens simples, ils font très attention à apporter des de qui vont rendre pur leurs distances. Parce que c'est comme dans tout dans la vie, quand on, quand on commence quelque chose, on veut commencer du bon pied et le faire bien. Eux aussi, ils vont avoir du vin, ils vont avoir de l'huile, elles veulent que ce soit la meilleure, de meilleure qualité, le meilleur goût et la plus cachère possible. Et ils ne vont pas se fier, eux, sur leurs connaissances pauvres, pour purifier eux-mêmes leurs guitotes et badim, ils vont inviter des de khamim qui vont s'occuper à comme ça, c'est pas important dans le partenariat, mais comme ça, Rachid l'explique. Donc, il va apporter le al donc du coup, en cette période de l'année, on peut même aller acheter de l'huile chez les Amaharet, c'est les emplois simples, et chez, les, et chez les, ceux qui vendent du vin aussi, on peut aller leur acheter. Et on va acheter de l'huile et du vin, et on va certainement affirmer qu'ils sont purs. Les autres jours de l'année, alors, par-ci, par-là, il a besoin de tirer, il a besoin de et finalement, il a peut-être tout rendu impur, on peut plus lui faire confiance. Il ne connaît pas les lois de pureté-impureté, et on peut plus consommer ses, euh, ses, ses, ses, son produit. Mais par contre, pour les corbanotes, alors là, les corbanotes, s'il si vient et nous dit « non, depuis que j'ai fait ce tonneau-là, j'ai veillé à le garder dans la pureté pour en apporter des, des sachim au bata pour en faire des oblations au bata-migdash eh bien, il est cru. C'est un peu parce qu'on n'a pas tellement le choix n'a pas le choix parce qu'il est obligé d'apporter... Alors on va dire, bon, mais écoute, mais à HM, puisqu'il a quand même la crainte du, du, de ce qui est Kodesh, de, de le rendre impur, alors on peut, à posteriori, lui faire. On lui, à posteriori, difficilement, mais on, lui, on, lui fait, on lui fait confiance. Qu'il a gardé tout ça en pureté. On se retrouve avec quelque chose d'un petit peu absurde, si je veux dire. Que pour la trauma, tu me dis, ah non, peut-être c'est impur. Il ne s'est pas surveillé. Mais pour ce qui est Kodesh, bon, c'est bon, c'est bon, il s'est surveillé. C'est le même à Maharetz. Soit il connaît la propre, soit il ne connaît pas la, frotte, connaît la Malgré tout, parce qu'il a pas le choix pour l'huile et le vin des corbanotes, on va lui faire confiance. Tandis que pour la tourma, puisqu'on peut éviter et te dire de te concentrer uniquement de récupérer ce qui vient de chez lui durant la période de Gitot Abadim, dans ce cas-là, il n'est pas cru, il n'est pas crédible. Pour le reste de l'année, qu'il a bien fait les lois de choses. qu'il a bien préservé les choses dans la pureté. Ensuite, et la mission continue en disant, avoir Guito Abadim, si toutefois sont passées la période où on a mis en fût les. Le vin et le, la période des Guitot et Badim, eh bien, Chavit, et toi, le Talmud, Chacham, Kohen, on t'a apporté un Chavit, Yain, un tonneau de vin, Chal, Troma, de Troma, Ami, t'as pas le droit de recevoir. Parce que tu soupçonnes peut-être qu'il a mal préservé les lois de pureté et impureté. Mais regardez là, quand même, le coup un peu vicieux qu'il va y avoir, c'est quoi Mais par contre, le Amaharet, lui-ci connaît la halacha. Et qui sait que pendant cette période de l'année, on a fini la période, maintenant on, on a fini la production du vin. Et donc le hamaret sait qu'il n'est pas crédible chez les de chachamim. Il ne pourra plus lui amener le tonneau. Le hamaret n'a aucun problème à garder le tonneau et à attendre la prochaine occasion pour apporter, en même temps avec la nouvelle récolte qui sera crue sur elle, il pourra aussi apporter aussi cet ancien tonneau et, la, et le thermidécham pourra aussi le recevoir. C'est une couleur très particulière. Parce qu'en fait, le tonneau, on a dit, dès que tu passes, tu passes. Mais malgré tout si le hamaret, c'est a... Il attend la période, c'est comme ça que ça a été fixé. Dans 70 jours, il est cru, Lors de l'année, il n'est pas cru. Ok À part ça, maintenant, autre sujet. Le Hamarès, il vient avec son tonneau de vin, mais il dit au Kohen, mais il lui dit Regarde, je t'apporte un tonneau. Il y a dedans de la trouma, mais il n'y a pas que de la trouma. Il y a aussi, j'ai prévu de, juste qu'une fois que je l'ai acheté, quand on va l'ouvrir, je vais juste prendre un petit revit, une petite dose de vin pour l'apporter au Migdash, parce que j'en ai besoin pour faire une Nesachim. Et s'il le dit, j'ai prélevé dedans, j'ai réservé dedans que je dois retirer de lui un reviit, un, un petit verre quoi de Kodesh pour l'apporter au batamidash. alors dans ce cas, là Neheman, il, il est cru sur tout le fût. C'est-à-dire surtout dans une situation, en fait, où on a dit quelque chose d'un peu, peu bizarre. Pour la trauma, il n'est pas cru. Pour le Kodesh, il est cru. Qu'est-ce qui se passe maintenant si le maintenant il dit, il y a dedans, il y a de la trauma et il y a aussi du Kodesh. Eh ben, le fait qu'il y ait même un seul remit de Kodesh, un petit verre de Kodesh à, à prélever de ce tonneau pour tout le reste, euh, de ce tonneau pour apporter des corbanotes, eh ben ça va donner maintenant le, bon, il va devenir crédible sur tout le tonneau qu'il a préservé dans les lois de pureté, d'accord Ensuite, Kadeiyyen ve shemen amedou ma'ot. » Alors là, ça manque un peu d'introduction pour expliquer cette mais d'abord je la traduis telle qu'elle est écrite. Kadeiyyen ve shemen. » Cette fois-ci, on va parler des tonneaux ou des jarres d'huile et de vin. Où il y a dedans des mélanges. De quoi ça parle On va voir. Eh bien, la Mishnah me dit ben, et ben, les Amarets sont crédibles, sont crus sur la pureté des ustensiles. Même même durant la période où on va, on va fabriquer et mettre en paquet le vin et l'huile, d'accord, ils sont crus. Des la chez et même aussi, pas que durant cette journée-là où on va ouvrir maintenant les, les, les caves, mais même aussi des Kodem la chez et même avant le, cette période-là des Gittotes, même durant 70 jours, les 70 jours qui précèdent. De quoi on parle précisément, en fait Jusqu'à maintenant, on a parlé du vin lui-même. Il faut savoir, même pendant la période des Gitotes, même pendant la période des Gitotes et des Badim, où on va justement, où on, le Hamar c'est est cru pour la pureté des Kélim, Malgré tout, il faut bien comprendre. Chachamim ont donné une dérogation parce qu'on est obligé de recevoir, malgré tout, les dons des, des Kohanim, des, des, des amaharètes, même des gens, des gens simples. On est obligé de les recevoir parce qu'ils sont obligés de donner aussi. Ils doivent donner à la trauma. Et puis, ici, il, faut, et, il faut bien comprendre. Les gens qui s'occupent, les, les, les, les paysans, c'est eux qui ne sont pas tellement versant toi, mais ceux eux qui, qui sont productifs concrètement dans, le, dans tout, pour tout, tout, tout, tout le vin et tout le raisin. D'accord du le vin et l'huile le, le, d'olive. Du coup, la Mishnah, l'Agman, la l'Agman la, la explique qu'en fait, c'est vrai qu'on les croit pour le loi de pureté et impureté, mais on les croit hein, tout en se disant que peut-être qu'on est en train de se tromper terriblement, même si c'est les de qui purifient les Githoth. mais les avoir du coup, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps ensuite Peut-être qu'il les a mal manipulés, peut-être qu'il n'en fait qu'à sa tête. Malgré tout, Khamim ont donné... Leur, leur aval en, en disant qu'on peut se fonder sur eux, les croire qu'ils ont fait les choses dans la pureté. Mais c'est pas une réelle pureté, dans la mesure où, quand il t'amènent un tonneau avec. Quand amène au Cohen un tonneau avec du vin dedans, le Cohen il se doit dépêcher de vider le contenu et lui rendre le tonneau. Il ne peut pas garder le tonneau chez lui, il ne peut pas le réutiliser parce que le tonneau, on soupçonne que peut-être qu'il a, malgré tout, il a été impurifié. On enfin, fait une chose un petit peu contradictoire. On a un tonneau que tu soupçonnes qui est peut-être impur, mais le vin qui est dedans il reste pur. Il n'a pas véhiculé l'impureté. Parce qu'en en fait, comme toutes les Takanotes Khamim, Ramib, on fait une Takana que si on pouvait concrètement l'accomplir. La, si on ne fait pas une Takana qu'on n'est pas capable d'accomplir parce qu'elle est trop dure, donc du coup, on se retrouve avec des petites contradictions comme ça, que c'est monologique. Le vin, il est à il est or et le tonneau lui-même, il est impur. Mais malgré tout, pour les coachings c'est pas comme ça. On va voir dans les prochaines Mishnah d'ailleurs, que pour tout ce qui est Kadosh, on va croire le c'est même pour la pureté des kelimes. Du coup, on est encore sur le euh, ce tonneau-là, où il y a dedans de la trauma et des roulines et même du Kodesh, qui est tout mélangé, il faut le retirer ensuite, retirer un verre de Kodesh, et donner un peu de la, pour la trauma. et bien, puisqu'il y a dedans du Kodesh, et que grâce au Kodesh, le Hamaret, il est crédible pour la pureté de l'ustensile, et bien tu pourras récupérer le et l'utiliser même pour quelque chose de, de trauma ensuite. D'accord C'est ce que la Médouma me dit, que les, les tonneaux, les jarres de vin et d'huile, à Medouma, où il y a dedans des mélanges, des mélanges, parce qu'il y a dedans de la trauma. Et il y a aussi dedans des coachings de, du vin qui est Et bien, les malem bichat et cadeau, ils sont même crédibles sur la euh, sur le même sur les jars et les et les tonneaux pendant cette période de l'année. Et même mieux que ça aussi, même la chez et même avant les guitotes avant la période 70 jours parce que c'est le jour où on se prépare pour commencer à préparer. Les, la pureté des, euh, des, des, des, des vins et du huile d'olive. Ça prend 70 jours pour commencer à s'organiser, à prendre l'équilibre. Durant tous ces 70 jours, il est cru sur la pureté de ses ustensiles aussi. Grâce à la au D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. ça